Salut à toutes et à tous, il est 16h, petite vidéo que j'improvise totalement à l'arrache, je vais pas vous spoil mon parc parce qu'il y a eu beaucoup de changements Et qu'il y aura de prochaines vidéos là-dessus Ouais j'ai un petit peu spoil euh, Il y a énormément de choses qui ont changé Et sachez que même dans la prochaine vidéo Vous ne verrez pas tout ce qu'il y a là maintenant de nouveau Bon je suis pas là pour vous montrer ça Aujourd'hui j'improvise une petite vidéo Un petit tuto parce que je me suis rendu compte que Je crois bien qu'il n'existe pas de tuto sur Youtube Alors c'est très très simple Mais comme vous avez été nombreux à me le demander Et que je sais pas comment expliquer à l'écrit Je me dis je vais faire une petite vidéo courte Qui dure même pas 3 minutes pour vous expliquer Comment agrandir les limites de la map Puisque vous voyez c'est très... Il faut vraiment se dire que les traits que vous voyez là et qui vont là, voilà, tout ça, ça fait un carré. Tout ça, c'est pas les limites de base. Pour rappel, ceux qui ont vu ma dernière vidéo qui est sortie hier, si tout se passe bien, les limites de la map, c'était jusqu'ici et j'ai réussi à rallonger les limites jusque là-bas. Donc, je vous fais un petit tuto comment faire. Donc, en fait, vous avez votre, votre parc là, il est, il est magnifique, il est beau. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement quitter. Vous n'allez pas lancer ça comme ça, vous allez retourner au menu principal. Ensuite, vous cliquez sur « Jouer » mes parcs, vous cherchez votre parc euh, qui est juste ici et en fait, vous ne faites pas reprendre, vous faites « Modifier nouveau scénario okay ». Ok vous faites ça, euh, vous l'appelez comme vous voulez. Bah du coup, vous pouvez laisser le nom de base et vous faites nouveau jeu. Ça va relancer votre map. Tac. Ensuite, il vous dit voilà, jouer, partager. En gros, vous avez créé un, un nouveau scénario. Vous avez en haut à droite un bah modifier le scénario, tout simplement. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez changer absolument tout ce que vous voulez. Que ce soit les objectifs, les finances. Enfin, en fait, vous pouvez tout faire. Genre, euh, vous allez pouvoir tout modifier. Euh, ce qui est absolument incroyable Vous pouvez changer les heures d'ouverture d'ailleurs Donc ça c'est pas mal Enfin plein de choses comme ça Restaurant, hôtel Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez La capacité du parc également Ce qui vous permet de diminuer ou d'augmenter euh, la capacité du parc Et en fin de compte Quand vous êtes dans, dans l'onglet parc hein, Toujours vous voyez juste ici Modifier les dimensions du parc Et les points d'arrivée des visiteurs voilà, tout simplement, donc vous cliquez dessus et là, vous avez votre grand carré. Vous pouvez réduire l'opacité de l'aperçu, ça c'est pour vous aider un petit peu. Donc on va mettre là vraiment à 70% pour que vous voyez. Et tout simplement, ici, vous allez pouvoir modifier la largeur. Voilà, donc là, vous pouvez modifier la largeur. Vous pouvez même modifier la hauteur. Chose qui peut être sympa parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'autant de hauteur. Après, ça dépend de ce que vous faites dans votre parc. Mais du coup, là, c'est vrai que je vais diminuer puisque je n'ai jamais fait. Et puis, pareil, au niveau de la longueur. Et donc, c'est exactement là que j'ai touché les paramètres, tout simplement. Donc, voilà, vous pouvez changer comme vous voulez. Vous pouvez même décaler les limites si vous voulez pas agrandir ou quoi, mais juste décaler. Regardez ce qui se passe, tout simplement. Voilà, ça fait... En gros, ça décale de gauche à droite. Où là, ça va décaler de haut en bas, tout simplement. Voilà, tout simplement. En plus, il n'y a pas besoin d'enregistrer quoi que ce soit ou quoi. Vous pouvez même euh, changer les points d'arrivée. Du coup, ça, c'est le petit bonus. Ici, c'est le point d'arrivée. Donc, c'est là que tous les, tous les visiteurs spawn. Donc, vous pouvez euh, le modifier. En faire ce que vous voulez. Là, juste ici, modifier. Tac. Vous pouvez le déplacer. Je vais pas le faire. Vous pouvez le déverrouiller, donc, et le déplacer. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez même ajouter un nouveau point d'arrivée. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et les mettre où vous voulez, tu vois. Donc, en gros, je peux faire en sorte que les visiteurs spawn ici, par exemple. Enfin, du coup là, euh, ce qui n'a pas grand intérêt, donc je vais pas le faire. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de faire ces, ces petites choses-là. Et puis une fois que c'est fait, vous avez juste à quitter. Très important, n'oubliez pas, vous faites « Échappe » et vous faites « Sauvegarder le parc » et vous écrasez votre ancienne sauvegarde, si vous le voulez. Et puis après, les prochaines fois que vous allez relancer votre euh, map et eh ben tout sera sauvegardé tel quel, tel quel, je sais plus parler. Voilà tout simplement, petite vidéo à l'arrache, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça aura répondu à vos questions, et que je vous aurai fait découvrir, découvrir quelque chose, puisque finalement je suis pas un expert en planète Coaster, mais ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas le like si ça vous a servi, et puis à très vite, parce que le parc avance à merveille Allez des bisous, moi je pars en vacances les gars, ciao ciao